Salut. Ça va? C'est joli. Ça vraiment bon. Oui c'est quoi C'est Non, Il est touché. Il est touché. Oui. Tu veux un petit peu mieux. C'est touchant. Je dire merci à la dame, ce qu'il n'a que les affaires fait aujourd'hui. Tenez deux un petit pichin. Oh, bonjour. C'est bon. Les Monsieur. Quand le Covid-19 a attaqué, on fait des distributs depuis toujours. Mais quand le Covid-19 a attaqué, on a pris la décision de ne pas s'arrêter et de continuer. Tout en, en se protégeant nous les, aussi. Je te protège, les, les voilà. Les Merci Amin. il y a moins de mal dans ce, dans ce, ce, ce monde-là. Monde Parce que c'est là que c'est les âmes bons qui se réveillent. On est tous pareils. Mais c'est là que tu vois les On gens. C'est les gens. Voilà. C est, c est, quand ils te disent, dès qu'il y, y a un mal de partout, c'est voilà. là que tu vois le cœur des gens. Exactement. Avant tu ne le voyais peur. pas. Oui. Mais c'est de là qu'il va se réveiller. Ouais. C'est pour ça qu'il faut des gens comme toi et comme moi, parce que j'aide aussi, tu vois. Voilà, okay, je prends ouais. du euros par terre pour manger là. Ouais, ouais. Je C'est ça qui les a pris, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ouais. Mais ça, je lui l'achète de donne. il reste que du pain et un coca. Ouais. Mais le bon Dieu, je suis venu par là, tu vois. Ouais, tu Je crois voilà. que quelqu'un me donne du pain. Voilà. Eh il ben, y a des lentilles il fait maison. Que quelqu'un bien. <rire> voilà, donc on continue parce que voilà, tu vois l'exemple Je crois qu'il a tout dit, quoi. On se protège, nous aussi, parce que nous aussi on a des familles, on a des enfants. Mais il ne faut pas les oublier, madame. Et Il y a, y a du monde derrière nous. Parce qu'il n'y avait pas des gens derrière nous. Comme là, on a reçu du pain, quelqu'un qui a cuisiné, quelqu'un qui a ramené des lentilles, quelqu'un qui ra... on ne pourrait pas le faire tout seul. Avec une main, on n'applaudit pas. Donc je remercie tout le monde et puis continuons à être solidaires entre nous. Parce qu'on est... Je crois qu'on a une leçon de vie aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait des dons de vêtements, euh, du papier, non, toilettes, des serviettes bien. hygiéniques, des croquettes. Et ce sont des amis à Ifra non, qui ont fait un appel aussi. Et on re remercie les le groupe Covid-19. COVID Franchement, ils ont, ont assuré pour nous, ils, ils ont, ont fait des, des masques. C'est qui ça le groupe Covid-19 C'est un groupe qui a été créé par, par des femmes et qui, qui, qui, qui nous soutiennent. Qui soutiennent les, justement des bénévoles comme nous, des infirmières, des, des ambulanciers. Ils nous ont fait des masques. Et il fera nous a beaucoup soutenus. C'est bon jean Merci à elle. elle a serré. Tu vois le sourire. Je distribue le, les dons des gens qui se sont organisés pour faire des regroupements de dons. Pour l'alimentaire pour les chiens, pour le papier de toilette. Et pour euh, des petits nécessaires de soins. Euh, voilà. Donc bon. ce sont des choses qu'ils n'ont pas. Et, et beaucoup, beaucoup de gens se sont mobilisés euh, pour. Euh, voilà, pour faire des dons. Donc tous les lundis, je fais euh, la collecte euh, à des points de dépôt et après la redistribution le soir avec la marode. Après, il y a les chiens. Euh, beaucoup euh, de SDF euh, partagent leur repas avec les chiens. Donc ils ne mangent pas euh, tout ce qu'on leur donne. Le fait qu'il y ait eu des dons d'aliments de, de, pour chiens, et ça serait bien que les animaleries se mobilisent dans ce sens. Euh, ça permet ben, euh, aux, aux SDF de pouvoir manger leur repas en entier. Quoi. Pas que des SDF, il y a des gens qui viennent manger, qui sont pas forcément. Euh, qui ont un appartement, quoi, qui, et qui aussi n'ont pas les moyens de nourrir leurs animaux. Voilà. Et eh bien tous les soirs, on est là au rendez-vous des usagers, les bénévoles. Nous, on est très fiers, le SAMU social d'être accompagné d'associations et c'est un grand moment de partage avec tout le monde ah ouais, super. Ouais. Restez chez vous <rires> C'est ah, de demandé les J'ai demandé les J'ai demandé les médias. Oui, c'est oui. oui. pas une famille, est pour euh, l'association. C'est la presse. Filme bien, filme bien. D'ailleurs, je veux. Ils ont, ils ont quelques places au gymnase, là, ils ont une trentaine de places, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui préfèrent rester dehors, parce qu'ils ont peur d'être du confinement tous ensemble, ils se sentent plus protégés dehors. On essaie de faire très attention. Ça, ça, ça en va aussi de la sécurité de nos proches à nous. Voilà, mais, mais ce n'est pas impossible. tous les SDF qui sont actuellement sur Nîmes, on n'a pas de toilettes, on ne sait pas où se laver, ou se nettoyer et tout, tu vois Et ce que je veux dire, c'est que tous les foyers sont fermés. comme on lit qu'on vive. Moi, sur ce j'ai une prothèse et je suis handicapé et on fait rien pour moi. Non, donc, on peut pas, on peut pas, avec ce, cette, dirais avec ce virus, avec ce qu'il y a, c'est normal qu'on devait être à moyen logé. loger. Bon, on m'a dit là, une gymnase, mais gymnase, vous voyez C'est mixe, il y a des chiens et... On peut attraper, on peut attraper, je ne hein, l'ai pas encore. Je ne pas que je l'attraper mais hein, voilà. Et déjà, moi, se savez, avec la croix-rouge, ils sont gentils, ils passent tous les soirs, ils passent tous les soirs. C'est super, c'est super, super, super. Mais après, euh, voilà, euh, dans l'incendie, je ne sais pas ça, après, il euh, y a des places, comme la croix rouge, il y a des places, non, il n'y a rien, il n'y a plus de place, ni un hôtel, ni machin. Alors comme je vais je dors dehors, il n'y a même pas de couverture. Voilà, c'est plus mon histoire. En ah, vous remerciant, C'est vous qui en Tous les jours on est gâté grâce à vous parce qu'on mange au moins quelque chose en notre temps ah dormir. aujourd'hui, je, aujourd je, je bon dors bien. bien. Merci. Je Merci.